Bonjour à tous et bienvenue dans le live d'aujourd'hui dans lequel je vais vous parler du libre arbitre et du déterminisme. En réalité, a-t-on le choix de notre destin A-t-on le libre arbitre et le pouvoir de changer notre destin ou notre destin est-il déjà tracé d'avance <coughs> Voilà que je déverrouille ma voix. Donc c'est ça la question. Donc Je vous souhaite la bienvenue. Hello Elia et bienvenue dans cette vidéo. Est-ce que vous pourriez me dire si vous m'entendez bien De façon à ce que je puisse continuer et m'assurer que la technique est complètement ok. Ça me fait très plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Ce thème est tellement parlant. Euh, <coughs> la notion du destin, a-t-on le choix en fait de notre destin Est-ce qu'on a le pouvoir d'agir dessus euh, généralement, qu'est-ce qu'on fait euh, Ça nous arrive de voir une voyante, une astrologue, parce que, une personne qui, <coughs> qui tire les cartes, parce qu'on a envie de s'assurer de notre futur. On a envie de s'assurer, finalement, que la vie qu'on désire vivre okay, est, est, est bel et bien là, où on a envie de s'assurer et de savoir mais qu'est-ce qui nous attend, en fait, comme événement. Mais rien qu'en faisant ça, il y a quand même une part de nous qui, qui pose, qui... qui, qui finalement préétabli que notre destin existe et notre destin est complètement tracé, qui fait qu'on a une vue dessus, qui fait qu'à euh, un moment donné, on est curieux d'aller voir, en fait, qu'est-ce qui, qu qui m'attend, qu'est-ce qui va m'arriver en réalité. Et c'est intéressant de voir aussi, de se dire euh, au final, hello et bienvenue. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien et en fait, moi, c'est ce que j'aimerais justement parler dans ce live, c'est de se dire, euh, est-ce que finalement, parce que moi, j'ai pas mal de clientes aussi qui viennent me voir en disant, bon ben voilà, il euh, y a une voyante qui m'a dit ça, ou bien, même moi, dans ma, de par ma clairvoyance, dans mes consultations en coaching one-to-one, one, je vois que dans la ligne du temps, il y a des événements qui vont se passer, il y a des choses, euh, bonjour Nathalie, indéniablement qui sont là. Euh, et ben, en fait, c'est ça qui est assez incroyable, parce qu'en coaching one-to-one, euh, quand les gens sont là, je vais percevoir qu'il y a des situations qu'on va pouvoir changer indéniablement. Il y a des événements qui sont là et qu'on ne on peut pas faire autrement, il va falloir les vivre en fait. Donc à la question, choisissons-nous notre destin Est-ce que notre destin est déjà tracé d'avance Est-ce que finalement on a le, la, le, le libre arbitre et surtout le pouvoir de la changer La réponse est oui et non. Et, euh, et c'est ce qui se passe dans mes coachings one-to-one. C'est-à-dire qu'à la fois, je, il y a des choses que je ne vais pas pouvoir dire parce qu'il y a des situations qui ont besoin euh, de se traverser impérativement. Donc, par contre, je prépare la personne à déjà à, à cet éventuel euh, événement. Mais il y a des choses complètement qu'on peut éviter. Il y a des événements qu'on peut éviter de vivre. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle, vous voyez, de se dire « Ah ouais, mais en tant qu'être humain, j'ai la main mise » sur l'histoire qui, qui est en train de s'écrire. En fait, c'est quand même moi qui ai le crayon. Et, et en même temps, c'est oui et non. Donc, c'est ce que je vais vous développer dans ce live. Il y aura deux parties dans ce live. Dans la première partie, je vais vous parler de qu'est-ce qui fait que finalement notre destin est pré-tracé. Tout est déjà défini d'avance et nous ne pouvons pas changer les choses. D'une certaine façon, c'est comme ça. Et c'est intéressant, c'est bon de le savoir. C'est vraiment bon de le savoir. Parce qu'une fois qu'on a compris ça, on sait où est-ce qu'on peut agir pour retrouver notre libre arbitre en réalité. C'est-à-dire que dans la deuxième partie, je vais vous parler que le libre arbitre, nous l'avons. Nous avons le libre arbitre. Le libre arbitre est le pouvoir de changer notre destin sous deux conditions. Sous deux conditions. Dans la première partie, c'est nous. nous ne pouvons pas changer notre destin. Notre destin est pré-tracé pour deux raisons. La deuxième partie, nous pouvons changer notre destin sous deux conditions sine qua non. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas déjà à les écrire et me les poser à la fin parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi de répondre à vos questions quand j'ai déjà <rire> fini le live. Voilà. Très bien. Alors... Euh, ah. Alors, en fait, c'est très intéressant parce que euh, ce, ce week-end, le week-end dernier, j'ai participé justement à une conférence dans laquelle il y avait Philippe Guimant, je ne sais pas si vous savez, parce que vous le connaissez, c'est un grand homme, justement, un chercheur scientifique qui est spécialisé dans la, le libre, la notion du libre-arbitre. Et puis, euh, il y avait aussi Alice Guillon qui est chercheuse en neurosciences. C'est très intéressant de voir le point de vue de ces deux personnes-là. Et, euh, et moi, en fait, l'idée de ce live, c'est de vous donner mon avis personnel aussi par rapport à ce que, ce que j'ai compris, mais de ce qui résonne aussi pour moi. Donc, ce live est vraiment la retranscription de quelque chose de très personnel. Bon. D'une certaine façon, notre destin est tracé d'avance. Pourquoi Pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes dans ce monde, dans ce collectif, nous sommes un élément qui complète le maillon de la chaîne. Vous êtes un maillon qui complète une chaîne complète. Ça veut dire qu'on est là en tant que soi, dans notre singularité, dans le don unique que nous avons et aussi euh, dans, dans, notre, dans notre potentialité on est là pour apporter quelque chose d'unique dans ce monde dans lequel on participe à un plan global donc quand on pose la réflexion sur le fait de se dire ok si moi je participe dans un plan global d'une certaine façon mon destin est déjà tracé d'avance puisque dans ce monde pour créer un équilibre dans ce monde, je vais contribuer à une chose particulière. Donc, c'est comme si je viens dans ce monde dans une fonction particulière, on parle de mission particulière, unique qui est la mienne. Et donc à ce moment-là, on voit bien que la vie va m'inviter à exprimer mon mon plein potentiel à travers ma singularité, mon don unique. Et OK, mon destin est donc tracé d'avance. Je suis là pour quelque chose. Alors, pourquoi chacun place ça comme il veut, pour l'harmonie, pour l'amour, pour... Bref. Mais pour moi, en tout cas, je ressens profondément qu'il y a un plan global dans lequel il y a... on ne peut pas déroger de ce destin qui est déjà là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je suis un élément qui complète la tienne. Tu es un élément qui complète le nôtre. Ce qui veut dire que chaque individu que nous sommes, sommes là pour jouer notre propre partition. Et donc, notre destin, il est déjà tracé pour jouer notre propre partition. Tout va nous amener, tout va, tous les événements de notre vie vont converger pour qu'on puisse jouer notre propre fonction de ce pourquoi nous sommes là, selon le plan global. Et en ce sens, notre destin est déjà, est déjà dessiné, en fait. La deuxième raison qui fait que notre destin est déjà tracé d'avance, c'est tout simplement que notre destin est tracé par notre passé, par nos conditionnements passés. Ça veut dire que selon le conditionnement dans lequel nous avons grandi, nous allons construire automatiquement automatiquement notre présent et donc notre futur. Nous, nous arrivons, nous grandissons dans une famille. Nous vivons notre histoire avec nos parents. Et dans cette histoire avec nos parents, nous allons développer l'amour, le partage, l'empathie, la notion de la générosité. Nous allons aussi développer des blessures, des peurs, des croyances. Et tout ce champ d'information, en réalité, va être enregistré dans nos mémoires cellulaires à travers des circuits neuro. Des circuits neuronaux, ça veut dire que tout, toutes ces informations vont faire des circuits à l'intérieur de nous qui vont constituer notre base de données. Et cette base de données va devenir le référentiel pour notre cerveau. Et c'est ainsi que nous construisons un conditionnement. Donc selon la manière dont on a grandi dans notre enfance et des informations qu'on a emmagasinées en nous, qu'on a engrammées en nous, nous allons créer une base de données qui va constituer notre conditionnement. Qu'est-ce qui se passe en fait C'est que notre cerveau, à chaque situation que nous allons vivre, notre cerveau va puiser l'information à quel endroit dans notre base de données c'est comme un ordinateur, vous allumez l'ordinateur, dès lors que l'ordinateur est allumé, votre ordinateur il a une base de données. Si vous avez envie de traiter une information, il va traiter l'information à partir de la base de données. À supposer que votre ordinateur, lui, est fait uniquement pour du texte, si vous arrivez avec des chiffres, votre ordinateur ne peut pas reconnaître les chiffres. Parce que l'information, tra le traitement de base, l'information dans la base de données, les chiffres n'existent pas. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans notre vie, du coup Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que notre cerveau, quand nous allons vivre... Hello Sarah et bienvenue Quand nous allons vivre une situation, donnée, peu importe la situation qu'on va vivre, notre cerveau va percevoir la situation, va enregistrer l'information, mais elle va traiter l'information à travers cette base de données, la base de données qui est notre conditionnement passé. Et donc, et donc le, le cerveau, forcément, c'est pour cette raison qu'on on vit en boucle, on est dans une boucle dans laquelle on fonctionne de manière automatique. Parce que quelle que soit, ce n'est pas les situations qui font qu'on va vivre les choses autrement, qui fait que je vais vivre les choses intérieurement, dépend de, de la base de données que j'ai, du champ d'information que j'ai qui a été... Engravé dans mon passé parce que c'est là que le cerveau va puiser l'information pour traiter la lecture de ce qui se passe qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que le cerveau ne peut pas ni voir ni reconnaître ni lire quoi que ce soit qui soit en dehors du champ d'information que nous avons en dehors de la base de données que nous avons, donc en dehors du conditionnement que nous avons. Les chercheurs ont fait justement euh, des, des, des expériences, des expérimentations pour, <coughs> par rapport à ça. Et c'est assez intéressant justement de constater qu'ils ont créé deux groupes. Un groupe de personnes qui ont fait des pensées positives et un autre groupe de personnes qui étaient dans des pensées négatives. Et puis, dans la rue, ils ont laissé des billets, de l'argent, des billets par terre. De manière automatique et naturelle, les personnes qui ont fait des pensées positives vont voir l'argent, ils vont la percevoir. Mais les personnes qui ont des pensées négatives ne voient même pas qu'il y a de l'argent par terre. Vous comprenez C'est quand même assez hallucinant, non De se dire que vraiment si le champ d'information n'existe pas en nous, nous ne pouvons pas percevoir les choses. Donc, on va pousser les choses plus loin dans notre quotidien. Imaginez que dans votre enfance, vous avez vécu, vous avez été blessé fortement par la notion de la trahison, par exemple, par une blessure de trahison. Il est normal, du coup, que dans toute relation, vous allez voir l'infidélité. Mais parce que c'est le champ de lecture de votre cerveau. Vous avez quelqu'un en face de vous qui vous aime, qui vous témoigne à quel point la personne vous aime. La seule chose, c'est que vous allez voir uniquement l'angle de à quel moment il va me trahir, à quel moment ça va flancher. Est-ce que ça, ça tient vraiment Vous allez douter de ce que la personne va vous dire. Tout simplement parce que votre cerveau va traduire et va voir uniquement l'angle à partir de sa base de données. Donc, à partir de là, on peut se dire, est-ce que le libre-arbitre existe est-ce que finalement mon libre arbitre existe non mon notre libre arbitre n'existe pas dans cet espace parce que dans l'espace du cerveau et du mental le libre arbitre n'existe pas parce que il y a une mécanique du cerveau qui fait que il n'y a pas de notion de choix c'est une lecture automatique à partir d'une base de données ça se fait de manière automatique vous voyez donc du coup, même si on se dit « Oui, je vais analyser la situation. » Mais finalement, l'analyse de la situation va se faire à partir de quelle base de données La même base de données. Donc ça, c'est important de le savoir. Si par exemple, j'ai eu dans mon enfance, j'ai engrammé de manière forte la blessure de rejet. Il est normal que dans mon quotidien, même si je suis entourée d'amour, je vais ressentir le manque d'amour le ressenti de l'amour n'est pas là. J'ai beau savoir que ma fille m'aime, j'ai beau savoir, par exemple, que quelqu'un m'aime, eh bien, en fait, je vais pas le ressentir vraiment. Pourquoi Parce que je suis programmée, mon cerveau est programmé à lire, à reconnaître, à me faire ressentir uniquement ce qui est enregistré à partir de ma base de données. Mais si dans ma base de données, j'ai été enregistré sur le rejet, le non-amour, il n'y a que ça que je vais reconnaître donc je vois toujours mon verre à moitié vide ça nécessite vraiment une réelle réflexion non de se dire en réalité on a nous n'avons pas le libre arbitre nous fonctionnons de manière automatique qui fait que notre cerveau lui va automatiquement chercher sur une base d'un champ d'information qui est là et qui fait que en réalité les choix que nous pensons faire c'est des faux choix puisque c'est des choix provenant de notre cerveau donc quand on vit une situation quand on voit une situation la lecture que nous avons est une illusion ce n'est pas la réalité même que nous avons nous faisons une sélection d'informations qui fait que nous sommes dans l'illusion de la réalité donc nous sommes dans l'illusion de cette mécanique, nous sommes en réalité dans cette mécanique automatique dans laquelle nous sommes qui est complètement reliée et branchée à nos conditionnements passés qui fait que notre présent qui fait que notre passé devient notre présent et donc devient notre futur et en ce sens, notre destin est tracé d'avance de par une mécanique qui est biochimique, qui est physique qui est dans notre mécanique en tant qu'humain notre mécanique en tant qu'humain fait que naturellement nous n'avons pas accès au libre arbitre naturellement nous notre destin est complètement branché sur notre nos conditionnements passés d'accord ça c'est important quand même pour moi moi dès que j'ai su ça je me suis dit c'est quand même incroyable ça veut dire que vraiment, on est dans une boucle. On est dans une boucle spatio-temporelle. Nous sommes dans une boucle spatio-temporelle où qu'on soit, on peut changer de de, de de lieu géographiquement. Notre cerveau, il est à l'intérieur de nous. Il a une mécanique qui est à l'intérieur de nous. C'est une mécanique en boucle. Mais dans le temps, c'est la même chose mais imaginez vous ça. mais le savoir c'est important prendre conscience de la mécanique notre mécanique lui-même c'est important parce que ça nous permet d'avoir cette connaissance de se dire mais si je suis branché sur un conditionnement passé qui ne me permet pas de vivre la vie que je veux en réalité en réalité si je tiens compte de cette mécanique naturelle physique biochimique peu importe les mots qu'on utilise de manière scientifique si on sort de ce conditionnement passé qu'est ce qui se passe c'est à ce moment là que vous allez pouvoir créer un nouveau nouvel automatisme où vous allez pouvoir changer votre destin et ça c'est vraiment la deuxième partie justement de ce live que j'aimerais vous partager donc à quel point c'est nécessaire et c'est vraiment primordial de sortir de nos conditionnements passés pour retrouver notre libre arbitre et ainsi avoir le pouvoir de changer notre destin c'est la condition sine qua non ok et ça c'est ce que j'aimerais vous partager justement parce que pour justement retrouver notre libre arbitre et changer notre destin cela est possible sous deux conditions la première condition la première condition c'est d'être dans l'espace de la conscience. Hello Françoise, Laetitia, bienvenue. Pour retrouver notre libre arbitre et changer notre destin, nous avons besoin de nous retrouver dans l'espace de la conscience. C'est uniquement dans l'espace de la conscience que le libre arbitre existe. Et pour sortir de notre mental, justement, c'est-à-dire sortir de... Euh, tout cette mécanique où on se raconte les histoires où on analyse les choses vraiment mais du coup grâce à quoi nous rentrons dans cet espace de la conscience en arrière-plan du mental en se dissociant du mental grâce à des techniques comme la méditation certaines personnes font du yoga moi personnellement le hello morgan euh, euh, du sport, le sport aussi est très aidant pour ça, vous voyez et, euh, et euh, pour être dans cet espace de la conscience donc attention parce que euh, j'ai mis une question justement par rapport au, au destin et j'ai reçu une réponse qui disait mais oui nous avons le libre arbitre dès lors qu'on écoute notre cœur mais est-ce que c'est -ce est notre cœur mental ou est-ce que c'est notre cœur conscience, ça, la question se pose vraiment en fait, parce que quand on dit j'écoute mon cœur, ça veut dire que je, généralement je suis dans un ressenti confortable dans lequel je me dis ah c'est ça, c'est ça. J'ai le libre arbitre parce que c'est ça. Mais attention. Et J'aime beaucoup l'approche de Philippe Guimant justement qui dit que quand on est dans cet espace de la conscience, nous savons que nous sommes dans, nous sommes dans cet espace de la conscience. Quand on est connecté à, à la joie, Tiens, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça mon désir. C'est ça que je veux. Dans cet espace de la conscience dans lequel il y a quelque chose qui jaillit et qui me reconnecte à la joie. Ah, ça, ça, c'est comme une, une information <rire> provenant de la conscience et donc de notre libre arbitre. Il y a aussi la notion de l'intuition. L'intuition, c'est à un moment donné quand je dis tiens, il y a quelque chose qui me traverse, c'est ça je sens véritablement que c'est ça c'est une évidence que ça s'installe que c'est ça on est dans l'espace du libre arbitre de la conscience elle peut aussi provenir de la foi d'une manière profonde et d'une évidence profonde je sais que c'est ça que j'ai besoin de faire et à ce moment là on est dans notre libre arbitre mais la satisfaction le sentiment de satisfaction n'est pas n'est pas dans l'espace de notre libre arbitre. On peut être satisfaite dans le cœur et de ressentir dans le cœur, « Ah, c'est ça qui est bon pour moi. » Mais on est toujours dans l'espace du mental. Vous voyez ce que je veux dire Donc, ça nous demande vraiment d'être en recul pour pouvoir connecter cet espace de notre désir profond de notre dans notre âme on peut dire aussi dans lequel on a vraiment cet espace de notre libre arbitre vraiment complètement libre de nos conditionnements passés connecté complètement à notre désir qui est relié à la joie à l'intuition et à la foi cependant cependant ça c'est la première condition cependant à l'unanimité chercheurs scientifiques neurosciences ils sont tous d'accord sur le fait que pour pouvoir retrouver son libre arbitre et avoir le pouvoir de changer votre destin nous avons tous besoin c'est nécessaire de sortir complètement de nos conditionnements passés ce qui enchaîne notre destin là où on est limité c'est nos conditionnements passés. Nous avons besoin de sortir de nos conditionnements passés pour pouvoir choisir entre notre âme et conscience le destin que nous, nous, nous désirons vivre. Donc, ça c'est donc la deuxième condition sine qua non. Au-delà d'être dans un espace de conscience, c'est donc d'être dans le déconditionnement de notre passé. Mais comment faire C'est ça la question. Comment faire pour sortir de, ce de, de sortir de ces conditionnements passés En fait, il y a trois étapes pour sortir de vos conditionnements passés. Mais c'est exactement ce que je propose dans le programme qui va, que j'animerai le 12 novembre. Parce que le programme que je vous propose n'a qu'un seul but. Vous faire sortir de vos conditionnements passés pour que vous puissiez créer la vie que vous désirez vraiment pour que vous puissiez avoir accès direct au bonheur dans ce programme justement pour déconditionner votre passé ça se fait en trois étapes la première étape la première étape c'est de déprogrammer déprogrammer vos conditionnements passés qu'est ce que ça veut dire concrètement quand, je dé... Quand vous déprogrammez vos conditionnements passés, ça veut dire que vous changez votre base de données. Vous changez votre champ d'information. C'est la raison pour laquelle la première chose que vous allez faire, c'est changer la version de votre histoire. Parce que tout le champ d'information, la base de données, elle est dans la version de votre histoire. Et une fois que vous allez changer la version de votre histoire, automatiquement vous allez changer votre structure identitaire qui est là qui vit la vie qui est là et quand vous changez votre le personnage et votre identité véritable dans le à ce moment là euh, nous allons aussi nous allons aussi ensemble déconditionner tous ces mécanismes comportementaux que vous avez eu les habitudes que vous avez créées et qui sont totalement reliées à votre blessure racine. Vous voulez aller d'un point A à un point B. Vous vous dites, la voiture a un problème. D'accord Et vous vous dites, OK, je vais faire un travail sur moi parce que j'ai un problème. C'est OK. Mais si vous allez chercher la cause, pourquoi la voiture ne fonctionne pas Oui, mais il manque ça, il manque ça, il manque ça. ça vous allez changer un boulon ici, vous allez changer les vitres, vous allez changer la carrosserie, vous allez, et vous allez dire, bon ben là, je vais y arriver. Mais en fait, il faut changer la mécanique de la voiture. Ce programme, c'est une façon de changer complètement le moteur de la voiture, votre base de données, de façon à ce qu'il y ait un nouveau circuit neuronal qui va se créer. Et ça, c'est la deuxième étape. Une fois qu'on a déconditionné, vous... La première, une fois qu'on a déprogrammé vos, déco, vos, vos conditionnements passés, la deuxième étape, c'est de reprogrammer votre cerveau, reprogrammer votre système, la base de données, justement. Avec des nouveaux codes qui sont reliés à vos désirs. Des nouveaux codes qui sont reliés à la vie que vous désirez vivre vraiment. Quel est le destin que je veux choisir Mais selon le destin que vous allez choisir, vous avez besoin d'encoder, de, d'encoder ces informations-là, ces champs d'informations dans votre base de données pour que votre cerveau puisse créer une mécanique à partir de cette base. Votre cerveau n'a qu'une seule fonction. puiser l'information dans une base de données pour la retranscrire. Et quand il la retranscrit, c'est la vie que vous allez vivre. On est d'accord avec ça. C'est une mécanique. Qui se fait naturellement c'est automatique mais si la base de données de votre passé ne vous convient pas vous avez besoin de reprogrammer de déprogrammer et de reprogrammer une base de données qui vous convient en fait c'est aussi simple que ça il n'y a rien d'aussi compliqué en fait on reprogramme la base de données avec des nouveaux codes des nouveaux codes donc vous allez créer un nouveau circuit neuronal qui permet à votre cerveau de voir de percevoir l'amour que vous désirez vivre, le bonheur que vous désirez vivre, la prospérité et la richesse que vous voulez vivre, la fluidité et la facilité. Votre angle de vue va changer. Donc, votre réalité va changer. Votre ressenti va rechanger. Vous allez voir votre verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est-à-dire que vous allez vivre une situation. Mais dans cette situation-là, le parti pris que vous allez prendre automatiquement, c'est le verre à moitié plein. Vous allez toujours voir ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de bon. Parce que votre cerveau va automatiquement puiser l'information dans ce nouveau champ d'information. Puisque volontairement, nous avons ce pouvoir de réencoder, de réencoder cet espace de nous où on peut changer notre base de données. Et notre tous nos mémoires cellulaires et ça c'est extraordinaire parce que à ce moment là on redevient propriétaire justement de, du, de notre destin parce qu'on va complètement l'écrire sur mesure par rapport à ce que l'on désire vivre j'ai envie de rencontrer quelqu'un dans ma vie mais j'ai pas juste envie d'être avec quelqu'un j'ai pas envie d'être avec quelqu'un j'ai envie de rencontrer l'amour avec le grand le grand A, la personne qui me correspond vraiment sur tous les plans. Ah, c'est ça que je veux. Je le sais du plus profond de mon âme parce que c'est reconnecté à une joie profonde. Et en toute évidence, je sais que je suis faite pour vivre ce grand amour. Construction identitaire, je suis faite. On est d'accord Donc du coup, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Je vais encoder cette information-là. Je vais encoder cette information-là de cet amour fluide. En toute évidence, quelque chose que j'ai envie que ça explose à l'intérieur. Je veux vivre l'extase en moi. Je récupère cette information. Je l'encode. Je l'encode dans mon champ d'information de base de données, d'accord et J'intègre ça. Je fais une intégration à l'intérieur de moi, une reprogrammation de façon à ce que mon cerveau, quoi qu'il arrive, la seule lecture qu'il soit, la seule chose qu'il voit, c'est le meilleur pour moi et cette la seule chose qu'il voit c'est cette personne c'est cette réalité de vivre cette relation d'amour et donc on rentre dans la troisième étape parce que naturellement quand la reprogrammation est faite de manière quantique là on rentre dans une autre dimension quantique d'accord tout ce qui vibre à l'intérieur de moi c'est exactement ce que je vais vivre à l'extérieur de moi donc on passe à un autre niveau dans une intégration quantique qui va vous permettre naturellement de vivre dans la matière, ce que vous désirez. Et on rentre justement dans la création d'un nouveau paradigme. La création d'un nouveau paradigme, c'est une nouvelle réalité de vie. Une nouvelle réalité de vie. La réalité de vie que vous viviez à l'extérieur de vous est intrinsèquement le reflet de la programmation que vous avez à l'intérieur de vous. Ni plus ni moins. Puisque nous fonctionnons en boucle, c'est comme ça. Mais si on est dans une boucle qu'on a choisie, qui nous permet de vivre le bonheur qu'on souhaite, c'est extraordinaire, non C'est extraordinaire. Et ce n'est pas nécessiteux d'un long travail sur ça, non. C'est juste des programmations. C'est ce qu'on va faire, c'est ce que vraiment... On va travailler sur la mécanique justement durant ce programme. Étape 1, des programmations. Changement de version de l'histoire, changement de structure identitaire, on sort des conditionnements et des mécanismes comportementaux, génial, déstructuration, d'accord, reprogrammation de nouveaux codes du bonheur, prospérité, fluidité, voilà, on redonne une nouvelle information. Notre cerveau, de toute façon, il fonctionne de la même façon tout le temps. Mais eh, si je lui donne à manger et que je lui donne ce que moi j'ai envie de goûter dans ma vie, eh, c'est mieux, hein Génial On change, passe au niveau de dessus, intégration quantique pour une création d'un nouveau paradigme. On fait, on nous, on se fait vivre ce qu'on a envie, ce qu'on a programmé en soi. Et ça, c'est génial. Et donc, il y a une corrélation entre ce que je ressens en moi... Et la réalité que je vis et c'est top c'est top non vous voyez c'est top et, et c'est top que cela soit possible en fait c'est top que cela soit possible et en six semaines donc pendant six semaines ah oui vous n'allez pas chômé ça c'est sûr mais en six semaines vous allez pouvoir mettre toute cette mécanique en place et ça c'est vraiment top parce que du coup effectivement de cette façon là vous aurez le en déconditionnant en vous déconditionnant de votre passé, vous allez avoir le libre arbitre vous, et le pouvoir de choisir votre destin, de tracer votre destin. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Voilà. Donc j'espère que vraiment, euh, ce live vous a, pas, a, a amené des informations sur sur, sur sur cette possibilité de changer votre destin. Et donc, le programme en question commence le 12 novembre. Euh, nous sommes un petit groupe de 10 personnes, de façon à ce que je puisse vraiment vous accompagner euh, en, en individuel. Donc, euh, comme tous mes programmes, on est à la fois dans un coaching collectif et aussi individualisé. Euh, et il reste 6 places. Donc, mes amis, si vous ressentez là que c'est le moment pour vous, c'est le moment pour vous, de changer votre destin, ce programme vous le permet. Vous avez l'information à vous de ressentir, à vous de décider si c'est le moment pour vous ou pas. Là, c'est une première édition, donc j'ai proposé un prix préfé préférentiel. Sachez d'avance que c'est pas le pour la je le reproposerai ce programme l'année prochaine. Donc, c'est soit maintenant que vous avez envie de vivre ce shift, d'une part, soit c'est l'année prochaine si vous voulez encore attendre. Et si vous voulez profiter de cette opportunité, de ce tarif, c'est maintenant. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire euh... Ah, ben voilà. Je pense que c'est bon. C'est ça pour vous dire, mes amis, que c'est beau de se dire que d'une certaine façon, Nous avons ce pouvoir de changer les choses. C'est nice. Mais la compréhension de la mécanique de l'humain et de comprendre fondamentalement que nous fonctionnons de, fonctionnons de manière automatique est primordiale. Parce que dès qu'on comprend ça, on comprend bien que si on a envie de changer notre vie, il faut sortir du déconditionnement passé. C'est clair. Mais sortir du déconditionnement passé, ça ne veut pas dire... Qu'on va traiter blessure par blessure. Je veux dire, c'est pas. On n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. Vous l'avez déjà fait, ça, non Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui Il s'agit ici de changer la mécanique. Quand il y a une mécanique qui correspond pas, on change toute la mécanique. Mais l'être humain fonctionne à partir d'une mécanique. Vous voyez Donc pourquoi fonctionner autrement que par le biais par lequel nous fonctionnons là, déjà, ça m'interpelle un petit peu. <rire> Donc voilà, Donc avez-vous des questions sur ce sujet euh, Qu'est-ce qui vous a parlé sur ce sujet que je vous ai partagé aujourd'hui Et euh, je serais vraiment ravie de pouvoir euh, vous répondre et d'amener un éclairage. Donc si vous arrivez en replay après, n'hésitez pas à, déjà à mettre un, un, un like, ce serait chouette pour que cette vidéo soit vue et ensuite, euh, je serais ravie que vous puissiez aussi me mettre en commentaire ce qui vous a parlé dans ce live et est-ce qu'il y a des questions Avec quoi vous repartez par rapport à ce live C'est comment pour vous quand on vous dit qu'il vous suffit de changer Il vous suffit de sortir de vos conditionnements passés pour choisir et pour avoir le pouvoir de changer votre destin et que cela est possible que il y a un programme qui est là là qui vous permet de vivre ça vous voyez vous avez quelque chose en main qui vous permet de faire ce shift c'est extraordinaire moi moi ça me oui? donc euh... ah, je sais pas morgane euh, lola euh... hello lola <rire> bienvenue. Est-ce que vous avez peut-être un mot qui vous a parlé ou un... N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me le déposer. Je n'ai vraiment pas envie de répondre. Euh, je serai ravie de vous lire. Voilà. Bon, mais ben je vous laisse tranquillement déposer tout ça. D'accord Prenez bien soin de vous. Moi, je serais, euh, voilà, si vous avez besoin des questions par rapport au programme, n'hésitez pas à m'appeler ou m'écrire. Moi, je serais ravie de vous renseigner, bien sûr. Et sinon, euh, si vous voulez vous inscrire au programme, le lien, le programme Être libre du passé pour avoir un accès au bonheur, le lien est dans ma vie. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Quelle joie pour moi de vous avoir fait ce live aujourd'hui sur un thème qui me parle tellement et qui vibre vraiment fort en moi. J'espère que ça a vibré aussi fort en vous. <rire> Alors, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite avec grande joie. <rire> Hello Anne-Claire et bienvenue dans ce live qui se termine. Mais vous avez le replay, vous aurez la possibilité de revoir. Est-ce que finalement nous avons le libre arbitre de choisir notre destin ou est-ce que notre destin est déjà tracé d'avance tout est dit dans ce live et je serais vraiment ravie aussi d'avoir votre retour. Hello Annie et bienvenue dans ce live qui se termine. <rire> qui se termine. Mais vous avez tout le contenu. Je vais vous le publier. Surtout mettez un petit commentaire de avec quoi vous repartez. Qu'est-ce qui vous a parlé Est-ce que vous avez des questions Moi, j'adore quand on échange sur les sujets que je dépose. Bisous à tous et à très bientôt